What is Nous allons. Nous allons poser des questions ce soir. Qui a vu le match? Je demande manifestation du peuple qui a vu le match tout de suite avec des likes nous demandons un maximum de likes pour pouvoir devenir fou dans ce véhicule avec cette lumière qui ne m'écoute jamais qui s'éteindra dans 10 minutes je demande la manifestation de ce peuple à répondre à une question simple et nécessaire qui a vu le match liké voilà, là je vois des likes. Oui. Like des pouces, pouces ou sourire. Like, cœur. Enfin des cœurs, enfin des étoiles aussi. Oui. Oh, manifeste ta joie. La guerre des étoiles. Oh, Yoshi dans Super Mario Bros. Donne-moi invisibilité avec des étoiles. Allez, des likes. Des likes, des étoiles. Voilà, des cœurs. Ça monte, ça monte. 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde face au Maroc Didier qui est tu Didier, Didier Mais Didier explique-nous on se pose des questions à la maison on se dit c'est quoi Il vient de notre galaxie c'est quoi Le type il a tout gagné frérot dans sa vie il a tout gagné il a Soit il a eu une enfance malheureuse où il gagnait rien et il s'est bon. En tant que joueur, il a tout gagné. Il a gagné la des Champions deux fois. Il a gagné la Coupe du Monde en tant que capitaine. Il a gagné l'Euro. Il part, il revient, il fait des finales, il fait des finales, il gagne des Coupes du Monde. Mais qui es-tu T'as même gagné des dents, frère Même tes dents, tu les as gagnées au loto. Qui es-tu, Didier Qui tu fais le back-to-back comme on dit au basketball, NBA, back to tu as gagné la dernière Coupe du Monde, tu retournes en finale de Coupe du Monde, il n'y a que deux équipes qui ont fait ça, l'Italie et le Brésil et toi Didier. Didier Deschamps, ton nom de famille n'était pas prédestiné à devenir l'une des personnalités les plus importantes du football français Didier. Tu ressembles à quelqu'un à quelqu'un quelqu qui esthétiquement n'est pas le plus agréable à voir mais aujourd'hui tu es beau. C'est fort, c'est fort Didier. Bon alors euh, respect avant de parler de ce qui s'est passé dans le match au marocain. Peuple marocain choukran comme vous dites chez vous. Merci parce que c'était c'était c'était le temps euh, vous nous avez donné des frissons 8 de finale Vous nous sortez les Espagnols qui vous ont sous-estimé Vous sortez le Portugal De la dernière coupe du monde De CR7, l'un des plus grands joueurs de tous les temps Et vous venez contre nous Et vous mettez vos couilles sur la table bande de salopards Avec des joueurs blessés de partout Mais vous jouez C'est qui les joueurs Le 8 là chez vous là? Unani là, Manami. Aldi, je vais l'appeler Aldi, parce qu'Aldi, c'est bon, c'est pas cher et c'est bon. C'est un joueur qui joue au Oscar Ali Aldi, là, numéro 8. Quel salopard Avec l'autre, là, M'Rat, Amrabat, hein, Amrabat, Amrabat. T'entends des noms comme ça, hein, Amrabat, sans cheveux sur la tête. On dirait, on dirait Vin Diesel de Rabat, frère, Vin Diesel. Oh, c'est chiant, sur les côtés, là. L'autre salopard là, du scout d'Angers, là bouffal qui fait des qui fait des techniques comme si on était dans Fast Street 2003. Hakim ah, Gilles, ah, une bonne équipe. Les, les, les... Si tu connais le foot, si tu es quelqu'un qui, qui, qui comprend le foot, il n'y a plus de petite équipe. Si le Marocais est arrivé là, premier pays du continent africain, arrivé en demi-finale, c'est qu'il le mérite, frérot. Et nous, on est là, et il faut faire attention. Mais après, c'est vrai que on est quand même dangereux, frère. On a deux trois joueurs dans l'équipe qui est dangereux, alors alors le match commence, le match commence et ça se bouscule dans les chantiers. Ça se bouscule de manière à ce qu'à un moment donné, Chouamini qui a décidé de devenir le propriétaire, il est parti chez le notaire, il a dit le milieu de terrain, c'est à moi. Je voulais tout ce qui est autour, je suis propriétaire de tous les terrains du Qatar, au milieu je suis parti voir les J'ai signé les papiers. C'est à moi, à moi, à moi. Il fait une passe, une passe, une passe tellement, tellement, tellement corrompue. La, la, la, la passe sans la FIFA, la passe sans cette blague. Il fait une passe corrompue dans le milieu qui fait tomber le défenseur central marocain. C'est-à-dire que lui déjà il va avoir des comptes à rendre quand il va retourner à à Marrakech. Parce que la glissade qu'il fait, comme si comme si c'était Tintin dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans le comment il s'appelle cet épisode là les sept boules de cristal quand il tombe sur la quand il est du pont et du pont là tombe sur t'es un salopard. Quand je t'ai vu tomber j'ai dit ah lui lui il va pas rentrer au Maroc demain parce que s'il y a un but il est il est, il est, il est, personnellement fautif de, de l'action qui va suivre. Griezmann récupère la balle après la chute de, de, de du Ponté là. À, à, à 10 mètres de la surface. Griezmann, il rentre. Griezmann, c'est un chirurgien. Il a, il, il, il a été diplômé de Paris 3. Il rentre dans la surface, il met un centre du droit, qui, qui, qui, qui, qui, qui tape euh, je sais pas qui, la balle monte en l'air. C'est-à-dire qu'il monte en l'air comme s'il si, comme avait décidé d'avoir des rapports avec le ballon. Le ballon monte et ça arrive deuxième poteau sur Théo Hernandez. Qui nous fait une reprise du gauche acrobatique. Hein bon, pas trop acrobatique que ça, mais une reprise du gauche qui rentre 1-0 dès la cinquième minute. Là, tu dis à ah, l'équipe qui a réussi à pulvériser tous les records en prenant qu'un but durant la compétition. Là, je sens les Marocains, ça va être compliqué pour eux. Eh ben non Eh ben non, frérot non Non C'est eux qui avaient le ballon. Oui On a on a gardé le ballon jusqu'à à peu près la 30e minute, 35e, et après ils ont décidé de nous emmerder. Ils, nous ont, ils, ont, ils ont décidé de.. Il y a un joueur là, il est non, on dirait. On dirait Karim Abdul Jabbar, là, le numéro 15, avec le même nez que que, que Gargamel chez, chez les Marocains, qui, qui, qui se permet de faire des retournées de poteau. Mais toi, t'es qui, toi tu veux nous égaliser comme si on était dans International Superstar Soccer Deluxe sur Super Nintendo Une retournette heure poteau heureusement qu'il risque la touche un petit peu du pouce pour dire pouce, calmez-vous les Marocains, c'est si bientôt la mi-temps, faut pas égaliser maintenant. Tu vois Tout ce que je veux dire Hein Bon, la chose qu'on a eu aussi, c'est qu'ils perdent encore euh, sur blessure euh, leur capitaine défenseur central qui avait la cuisse gonflée, on aurait dit euh, euh, une, une clémentine qui vient euh, directement de, de Casablanca, hein Donc euh, automatiquement, on, on, on, on, on se dit ça va aller. Deuxième mi-temps, on va aller, on va aller, on va leur mettre la misère. Eh ben non, non, encore une fois, non. On a une chance de passer à 2-0 rapidement avec Giroud qui met un, une frappe poteau en, en, en, en, en première mi-temps Mais après des grosses occasionnettes d'Embélé de, hein, qui veut pas prendre la profondeur en, côté. Qu'est-ce que t'as Ousmane Ousmane Moi je pensais que t'allais le, le le joueur du Bayern là, Ezra Maoui, là, là. Ousmane Ousmane, tu cherches quoi, Ousmane Tu nous parle un peu d'Ousmane. Ok. Merci Ousmane défensivement, tu fais le taf, tu reviens à tout ça, mais nous on a besoin que tu foutes là, la... tu te, te, te fous la merde, fous le caca sur ton côté Ousmane, où... je crois que tu l'as fait peut-être deux fois dans le match avant que tu sortes à la 63 e minute, parce qu'à la deuxième mi-temps, frère, on n'était on, on pas bien hein des occasions de part et d'autre, heureusement que Varane a devenu le Varane de, de, de, de, du Real de Madrid, heureusement qu'on a eu on a eu un Konaté extraordinaire frérot, un Griezmann qui s'est transformé en Marcel de Sailly, merci Grisou, une, une, une, une, impeccable, on ne savait pas ton poste. On savait pas si tu meneur de jeu, on savait pas si tu étais entraîneur, on savait pas si tu étais arbitre de touche, on savait pas si tu étais le maire de doigt, on ne savait pas ton poste, mais merci. Des repas, des récupérations dans les pieds, des récupérations en plein cœur de notre surface avec des marocains qui sont prêts à, à manger les genoux pour y réaliser Une galère, son nom Et après, euh, bah Didier, il sait que ça, ça sent pas bon. Donc il sort Giroud qui avait un peu mal au genou après sa frappe sur le poteau. Et il sort euh... Ousmane. Marcus, juste avant que Ousmane sorte, il faut un peu le bon son deux trois fois. Mais il y a un joueur qui s'appelle Randall Kolomouni. Un joueur, jamais tu mets une pièce sur lui il y a quatre ans. Quand il était un an, tu te souviens Tu dis il est bon, mais pas arrivé au ce point là. Il joue à Franckfort aujourd'hui. Contre la Tunisie, ça a été le seul gars avec Konaté qui a mis son zizi sur le terrain sans avoir peur qu'on marche dessus. Il rentre sur le terrain. Écoute bien ce que je te dis, il rentre sur le terrain. C'est-à-dire qu'il rentre sur le terrain. Il a les yeux de la Je sais pas si tu vois la scène de, de, de, de Pumba dans le roi Lyon, quand il commence à niquer la race des hyènes là avec, euh, avec Pumba, c'était les yeux du, de Colomoni. Il est rentré, sur, il avait un objectif. Il a dit, tu me fais rentrer quoi 10 minutes, tu vas voir. Alors euh, Tuamini, on dit qu'il est fatigué. Mais Tuamini, je t'ai dit que c'est le propriétaire de tous les milieux de terrain de, du Qatar. Donc lorsqu'on pense qu'il est fatigué, lui il n'est pas fatigué parce qu'il est chez lui, il se repose, il fait une passe, une passe frère entre deux défenseurs marocains, je sais pas si c'était les gardes rapprochés de, de Mohamed VI. une passe extérieure alors qu'on pense tous qu'il va la mettre côté gauche pour pour Kylian, dans son dans, dans son salon, Fofana qui a remplacé Rabiot d'ailleurs, Fofana euh, bien, hein, parce que contre la Tunisie t'es un sacré salopard Là, tu as fait un match correct. Pas ouf, mais correct. Mais l'action que, que, que je vais expliquer là. Merci euh, Youssouf. Youssouf récupère ses passes de chamini dans son salon. Il quitte le, le, le, le parking de, de chamini Direction le Qatar. Direction, axe du but marocain. Il accélère. Il la redonne à Kylian. Kylian qui commence à... Kylian qui a eu quelques quelques occasions de, de, de, de, de casser du marocain. En première mi-temps et un petit peu en deuxième. Mais là, là, il a décidé, je vais vous faire danser la rumba. Tu vois, il il le décale un petit peu. Entrez de la surface. Mbappé, il voit qui? Il voit qui? Il voit, il voit, il voit, il voit Marcus Turam. Marcus Turam. Bon, il se dit, bon, là, je suis pas, je leur donne à Mbappé. Et là, Mbappé, il fait la danse du ventre. Je te dis, ils sont trois sur lui, il leur danse. Je ne sais pas si c'était Cheb euh, euh, Mami ou Cheb Khaled ou, ou Faudel Lante. Bref, il les fait danser. Ils, ils se disent, un, attends, comment ça, quelqu'un qui est d'origine du Cameroun danse la danse de chez nous Alors, ils sont un peu déstabilisés. Il ouvre son pied Ça tombe sur le mollet d'un Marocain qui avait été hypnotisé par la danse de Kylian. Et là, c'est qui qui arrive Le Fakochet. L'homme aux yeux de Fakocher qui pousse la balle, c'est son premier ballon. C'est-à-dire qu'il a même pas fait la bise au ballon. Il ne l'a même pas regardé. Le ballon ne savait même pas que Colomani était sur le terrain. Il se fait toucher l'arrière-train par ce joueur qui peut passer le score à 2-0. C'est fini. C'est fini, je te dis. 2-0, victoire de l'équipe de France. Dimanche, finale incroyable. Argentine-France ou France-Argentine, on s'en bat les couilles. Mais euh, voilà. Voilà, débrief approximatif de ce qui s'est passé tout à l'heure. Euh, bravo encore aux Marocains. Hein. Mais bravo, euh, à Didier. Parce que là, Didier, tu, tu, on ne sait pas t'es qui, hein Va falloir nous montrer tes, tes vaccins. On t'a pas mis que de, que des, que de, que de, que des vaccins dans le, on t'a mis autre chose. On t'a mis un chakra, je sais pas si Donc, venez, venez, on. Venez, venez, venez, on oh, oh, Ceux qui ont envoyé les étoiles, je vois, 899 étoiles. Mais vous, là, venez, venez, on zouk. On va zooker ensemble, ceux qui ont envoyé les étoiles. Parce que là, vous êtes des gens quand même euh, généreux. J'aime la générosité parce que c'est vous qui me poussez à, à être heureux comme ça. J'aurais pu rester chez moi. Je dis, je fais pas de débrief mais vous, les étoileurs, je peux vous appeler comme ça. Il y a les followers et il y a les étoileurs. Vous, les étoileurs. On va, en plus il y a le spectacle qui arrive, je vais vous faire, je vais vous faire des cadeaux on va, on va faire des cadeaux aux étoileurs, tu vois, ils étoilent, on va vous faire des cadeaux D'accord, je reprends le 6 janvier 2023 sur celle spectacle, père de famille Je vais vous expliquer pourquoi je suis heureux D'accord, donc venez, venez, on, on parle un petit peu de ce qui vient de se passer euh, Qu'est-ce que, bah c'est le doublé, j'ai l'impression même, c'était une évidence on dirait Parce que, t'as vu les joueurs à la fin du match il y avait que les, les connards, là, les Gandouzi, les Verretoux, qui ont couru comme si c'était eux qui avaient joué sur le terrain. Les Mbappé, les, même les Colomani, fatigue. Expression. C'était notre taf. On va pas pleurer, mais on va en finale. Venez, on. Jean-Pierre Claire, coach, dure le match de dimanche contre l'Argentine. Mais heureusement que c'est dur! Tu, tu crois, tu crois qu'on va où, là? On va à la pharmacie? Hein? On va, on va chercher des crèmes pour les pieds C'est là où tu crois qu'on va Monsieur Claire, non C'est une finale de Coupe du Monde. La compétition la plus importante du football moderne. Hein J'avais dit euh, 10 minutes. Donc non. Évidemment, heureusement, c'est dur. On veut que des de finale compliquées, frère. Où ça, C'est dur. C'est là où on va voir si t'es le meilleur. On parle plus contre, sûrement, la, la dernière épopée de d'Ulysse. Hein Ulysse T'as compris Hein? Messi, c'est lui, c'est son, c'est c'est son épopée, là. Lui, lui, il est, frère. T'as vu comment il est méchant, en ce moment, euh, euh Messi? T'as, vu comment il est, comment, comment, comment il porte tout un, tout, tout un, tout, tout, tout, tout, tout, tout un pays sur, sur sa nuque? J'ai jamais vu Messi, euh, euh, euh, s'embrouiller avec l'arbitre ou s'embrouiller avec Virgil Van Dyke. T'as vu quand il, quand il pousse Virgil Van Dyke, t'es vite, il lui met presque un coup de tête. Là, Messi, y a pas de blague. Y a pas de camaraderie. Lui, vient pour gagner cette Coupe du Monde. Donc, oui, ça va être dur, monsieur Claire. Ça va être dur. Edin euh... Charles. Théo Hernandez, énorme. Très, très bon latéral. Il m'énerve un peu. Quoi. Il met son cul en arrière pour, euh, pour, pour mettre son corps en opposition quand quelqu'un vient, alors qu'il peut vite fait euh, redonner du rythme. Il m'énerve un peu. Mais sinon, non, c'est très bon piste. C'est lui qui marque. C'est lui qui. Tu te rends compte? Le grand frère joue la finale en 2018. Un élément super important pour la victoire de l'équipe. Et c'est le petit frère. Mais sa mère aussi. Faut vérifier son sang. Faut vérifier le ski coule dans le sang de la maman. Elle est sur le point de rappeler deux coupes du monde avec deux garçons différents. Maman Hernandez, je vous veux demain matin à la clinique de Melun, les trois fontaines. Vite fait. Ah, Jean-Pierre Claire, tu envoies des étoiles. Enfin, non, non, va, on va faire des cadeaux. À partir du prochain débrief, on va faire des cadeaux aux étoileurs. Parce que vous, vous êtes déjà important dans, dans l'épanouissement dans, dans de l'artiste Jean-Claude Voilà, à un moment donné, il faut se, faut se dire les choses. Euh, Continuons un petit peu le, le débrief entre nous. Edin Charles, ou peut rester où il est. Non. Bon, il est un peu malade. S'il si se sent pas bien, qu'il ne joue pas. S'il est en pleine forme, qu'il revienne. Parce que Varane a fait un bon match complet, rien à dire. Mais tu as vu, c'est, quand même, tu sens que c'est, c'est Barracuda dans la chanson Touriste. C'est vraiment, c'est très fort. Alors, si tu le rajoutes avec Oupé Makano qui fait une Coupe du Monde nickel, hein, Didier va se, il va devoir, il va devoir se brosser les dents, là, pour réfléchir un peu. Je pense. Euh, Jean-Daniel Kojoli, Les Marocains étaient un peu violents. Mais, tu, frère! T'as compris ce que j'ai dit ou, ou t'as pas compris ce que j'ai dit? Les Marocains étaient là pour, pour, pour écrire l'histoire. Qu'est-ce, tu vois, je vais te jeter avec toi? T'as pas vu à chaque quand il est parti nettoyer le genou de, de son meilleur ami Tu T'es pas mon copain! C'est normal qu'il parte dans la violence. C'est ça le football. Les gens disent c'est un sport de fiot. Frère, on se rentre dans la nuque de temps en temps. Donc non, ils ont été, ils ont mis des coups, oui, mais c'est ça le football aussi. Ça se voit, toi tu t'es jamais réveillé un dimanche matin, euh, match du dimanche avec les vétérans, à 9h, où tu te prends des coups, des, des, des, des, des coups de genou dans, dans, dans l'homoplate. Dans Michel, coucou de la Martinique, coucou du, de, de Melun, là où il fait froid frère, je te fais un coucou. Euh, Ming Ming, Jules Koundé Lourd. Oui, il a été très efficace. Parce qu'il avait un sacré client de son côté, là, le bouffal. FIFA Street. Et, et, et encore, et respect aussi à Ousmane. Ousmane s'est sacrifié. Il a rien fait offensivement pour aller aider Jules de temps en temps. Mais Jules, gros match, gros match de Jules. Maeva, je comprends mieux le football grâce à vos débriefs. Pourtant j'ai dit des débriefs approximatifs, on dirait je suis un, un torsionnaire de Arkham City. Mais ça fait plaisir, merci beaucoup ma copine. Lille Doc Fofana m'a étonné. C'est un bon joueur, Youssouf c'est un très bon joueur. Ça a été un connard contre la Tunisie, oui montrer C'est comment on fait pour demander de l'argent en boulangerie Mais sinon c'est un bon joueur. Il n'a pas l'efficacité de Rabiot dans les dans les faces offensives. Même si, comme je l'ai dit, le premier but, c'est grâce à lui et son pote, tu, tu mini là. Mais euh, bon joueur, bon joueur, Youssouf, faut pas rigoler avec lui. TP, Moukine, vous ah, fait des noms là, on dirait des, des, des, des algorithmes. Griezmann, énorme, Marie Griezmann, homme du match. C'est mon homme du match. C'est ce qu'il a fait. Il est facile. Il est facile. Il est tellement facile qu'il rend les autres... Il se dit, si Griezmann fait faire ça, nous aussi on peut faire Tu vois, tu, quand, quand, quand le Maroc doit égaliser, parce que le Maroc doit égaliser avant que Randman marque. Koundé, quand il récupère la balle sur la ligne, c'est parce qu'il a vu Grisou le faire. Griezmann rend les autres impeccables. Quand il est impeccable, toi-même tu te transformes hein, dans, une, dans une impeccable. ça c'était. Voilà. Oui, Christy Le, le chauffage, de Condé, on en parle Très, très fort Très, très fort Faites participer cette personne à la vidéo. Ça, c'est quoi, ça Faites participer... Vous pouvez participer au... Euh, demande Jacqueline... Bon, on va essayer un truc. Je ne sais pas c'est quoi, mais on va essayer. Bien sûr Bien sûr Donc, euh, voilà Christopher Loco vive la France, mais évidemment on est content, on est content, hein On va faire un back-to-back, -back. ce serait incroyable. T'imagines-toi si on arrive à gagner la troisième étoile face au, au dernier match du mondial de Messi, ce serait exceptionnel. Voilà. Euh, bon bah je crois qu'on a débriefé un peu, hein oh, J'ai essayé la, la tentative de demande d'acceptation de vidéo double sprinté, mais ça marche pas donc on va aller dormir un peu, et puis on se dit, à dimanche, hein, allez, bis.